Jump Boost, le pouvoir le plus détesté de la communauté. Du haut de son unique effet, le pouvoir de saut, il empêche aussi les dégâts de chute et les dégâts liés au feu. Des atouts majeurs, surtout en UHC. Plusieurs collègues youtubeurs ont essayé de mettre en avant ce pouvoir. Et même après ça, la communauté le déteste toujours autant. C'est pourquoi aujourd'hui je vous sors la vraie vérité de la véritance de la véritas sur Jump Boost. Bon alors est-ce que le stream va couper mesdames et messieurs Attention, attention, attention Mais mec Mais mec c'est pas possible gros MAIS NON Mais c'est pas un... possible. <rire> mec, sixième fois d'affilée gros Viens, la joue Mais mec, j'ai... Mais mec, ça fait 6 fois d'affilée On fois a double du mousse gros On a double du mousse Bah vas-y, bah vas-y, bah Ah gros, Viens, on l'a fait, fait vas-y, Nick Super héros sans pouvoir gros Mais mec Ramenez l'argent à la maison Allez, la thune, allez Oh il y a pas du tout sans Zugit, mais par contre... J'ai jamais vu un mec avec aussi peu de sans Zugit, moi je te le dis. Ouais, c'est ça, Bon sinon on en parle qu'on a deux boosts pour du TO2. Début de game classique, comme d'habitude sur Xiamen, on give les items. Alors des items, cobel, cobel, cobel, cobble cobel, cobble cobble cobel, cobel, cobble cobel, cobble cobel, Redstone, redstone, cobel, redstone, redstone. Non bon, reprendre les blagues de ces anciennes vidéos, c'est pas vraiment une bonne idée. Je trouve aussi un Stronghold, mais inutile parce qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Sérieux Ouais, mais pas mal en plus. Parce que justement, moi je suis la formule ancienne Écoute, YouTube. Guillaume, il ouais y a un mec juste à côté de nous. Oh, ouais, pas de problème Je okay, regarde de temps en a... temps, tu vois. Attends. Mange... Par contre, gros, je t'avouerai que j'ai même pas de lapis, gros. Euh... Attends, attends, mange, mange, mange. Manche. Là, il est juste à côté. Hein. Je sais pas, gros, je t'avouerai que j'ai même pas des planches en okay, viens. Je, je peux avoir du lapis Regarde, mais... regarde là, regarde là. Gare là. Et en fait quand tu commences à lui parler exactement, moi c'est quelque aujourd'hui que j'aime bien Et j'aime beaucoup parce que je le trouve vraiment cool, c'est femme. D'accord Je le trouve vraiment, en fait je le trouve gentil tu vois, quand on parle et tout je le trouve gentil alors forcément euh... Parfois on rage un peu dans les RR ou tout comme ça Y'a un mec devant moi Ah bah j'aimerais bien avoir une plus s'il te plaît. Y'a un mec juste devant Skin. sneak Non j'ai pas peur, il pire il y y'en a deux même Oh putain Je je j'arrive j'arrive Bah je vais mourir en, en fait C'est bon Y'a une team qui nous clean là. Oui je sais Marche. Okay, euh, c'est oh, bon, ok vas-y euh. Ouh Oh c'est bon j'ai chart 4, c'est bon tranquille. Ils hein sont à gauche hein. Ah ouais, ils sont là -haut. par Mais contre. Mais on, on, on les aura pas dans un trou de 1 par 1 hein. Ok ils sont en face tête quoi. Ok go. Ah, ah c'est en haut Non non non c'est en bas. Ils vont stick je crois non. Ok il a speed hein par contre. Ok il a eu les speed. Mais tant mieux parce qu'en cave on a un speed on peut le niquer merde! L'autre il est monté, je crois. Les gars, comment j'ai là? Ah, c'est pas moi, gros. Là, là. Y'a double vie. Attends, monte. Fais des pauses. Vas-y. Vas-y, back, back, back. Mais what the fuck, gros? Mais what the fuck, il me Go, Yes. Hop là! moi j'ai plus de gaffe. Nickel. Tiens, j'en ai 12. Attends, gros. Putain, les mecs, on est en train de se faire. Attends. Ok, et son mate il est où? Il doit être derrière. Tiens Et là C'est pas le même recule, recule, recule, recule Recule, recule Ça lag okay. What the fuck Mais <rire> combien de gaps Mais qu'est-ce <rire> qu'il se passe gros J'ai 3 gaps gros, j'ai rien gros, je te jure, je récupère prime Bah j'ai pas, j'ai 10 gaps Attends, j'en ramasse là... Ok, ok les gars on enchaîne Putain, t'as pas une autre sharpness 3 sur toi Il est là-haut, là-haut, là-haut Comme ça, là-haut Comme ça, là-haut, t'es parti euh, Non, euh, comme si tu continuais, le mec il a couru Magnifique, c'est une nouvelle badge. Emote, merci la graphiste. sur avec Vous pouvez aller le remercier vous-même si vous voulez. Back, back, si tu veux, je suis derrière toi. Ok, oh, back, juste derrière toi. Bon. Je... Vous pouvez aller le remercier vous-même si vous voulez parce que il, a, il a tweeté aujourd'hui un truc par rapport à mes emo. ok, moi je le, je le garde, mais je prends quand même un saut de lait au cas où ça devient. Ouais, un mec, il est dans le coffre, qui a écrit LOL. Bon, oh, bah go hein. Ah, je suis en haut déjà. <rire> <rire> je dors trop en fait ces derniers jours. Genre aujourd'hui j'ai dormi 10 heures. Genre trop. Genre je dors, je dors jamais autant, tu vois. Guillaume, tu peux poser en chambre juste Bien sûr, mec. Pour moi, les 100 000 ça paraissait vraiment improbable parce que j'ai mis. Je crois, attends, j'ai mis 5 ans pour avoir 1000 subs, j'ai mis 7 ans pour avoir 10 000 subs et au final j'ai mis 9 ans pour avoir 100 000 subs. Donc ça se trouve, dans 2 ans, j'aurai un Il est temps d'aller au centre, mais on avait oublié un truc le centre est très plat et euh, pour des jump boosts, c'est pas du tout avantageux. Il va falloir un bon team play et un peu de chance pour pouvoir gagner. Mais c'est pas moi qui ai eu l'idée de à droite, à droite, à droite, à droite, à, à droite. Il y a un speed. ok Salut Ouais, ah, mais c'est un speed. Salut hein. mon frère. On le tuera pas. Hein. Salut mon frérot Honnêtement, Gil, que pensez-vous Il y a des gens devant. Penses-tu que les gens nés en demi Pourquoi okay, il est de vous faire Ah vraiment. Non. Ah oui, oui, oui, oui, c'est pour nous ça. Vous voulez les avoir, ah en On va prendre et tout, ouais, vas-y, vas-y. Vas en plus, en gros, on a jump boost dans l'eau, c'est super utile, ouais. Vas-y, moi je vais sur le full fer qui est en train de le full-dé. Oh, ouais, Il est en train de l'enculer, par contre. J'avoue, de ouf, par contre Moi je vais récupérer le full dé. Oh, salut mon pote. Je t'aime plus. Merde Il est tombé dans un de trou Il est tombé dans un trou Oh, on y va On met pas. Là, gros, alors... Friends Attends, Laisse les laisse et ça va être enclimé. Allez hop! Ah non! Hop. Merci pour le stuff D. Merci <rire> pour euh, le sub Omega. Et merci pour le stuff diamant. T'as eu le stuff, je crois, mec? Non? Euh, non, je l'ai eu encore. Le pantalon, tu l'as payé encore? Non, non. Une petite onion. Oh, y'a des gens en haut. Y'a quelqu'un qui tend juste au dessus. Ok, c'est votre, bon, ok. Il est pas. Je veux pas le taper. T'as combien de gaps 9 gaps avec de quoi on refaire Ok, j'ai 5 d'or sur moi. Bah, je vais pouvoir faire la vérité sur Jumboos parce que je suis en train de faire une bonne gamme là. Tiens, tiens, prends Tiens, prends ça. J'ai 10 gaple sur moi. J'en ai euh, 15. Que penses-tu de la coop team 2.0 <rire> J'avoue que c'est très marrant, sauf quand on, on se fait pas inviter après au, au record. <rire> là là là, il faut le dé. Ah salut toi. Oh, il fait mal le pouce il a saoulé lui hier dans le meet-up, il a saoulé hier Uto Il, tôt, hein. il on, on prend 0kb lui comme hier euh, dans le meet-up en fait, le problème ça va être compliqué de le tuer a... Vas-y faut que je gap yep. Oh vas-y, vas-y on enchaîne vas -y. Oh y'a une team ouais. en face Ils sont pas staff en plus Vas-y hop, il va tomber dans le trou j'espère Allez Allez mon frère, ah tombe dans le trou Dans le trou encore dans le trou Yes, c'est bon. Voilà. Ouais, tu tout, c'est pas grave. Décolte-toi, décolte-toi. Et voilà, 19 gaps. Bien joué, gros. Décolte en rab. Viens là, mon pote Oh non, Goku c'est vous plaît. Bouge de là ah, Courez Il est oh à non. nous Il est à nous Laissez-le nous Il est à nous, là Laissez-le nous Laissez-le nous les gars abusez pas on sait que non, vous, vous entendez stream moins, On sait que vous entendez les les gars Eh eh laissez le nous Ah eh, Gogo ce n'est pas depuis ah, CP en plus tu nous as vu au APW, tu peux pas nous hein. Ah ouais moi je l'ai. Ah bon Oui on il était là il a pris une photo avec moi Merde je sais pas qui c'est Gogo je l'ai pas vu Ah t'as vu bisous avez... ah, Merci oui. je vous aime Bisous les gars Ok là il y a deux mais full D. Face... Tu veux quoi l'attente Mais gros j'espère ouais j'espère qu'ils vont venir quand même gros Mais mec y a deux boosts, gros On est deux boosts, les gars genre... Mais venez mais les gars <rire> on fait si peur que ça Y'a le, le non-enchant qui veut clean C'est pas grave On fait la team Oh il me détruit Oh il me détruit Attends, je regarde garde, deux secondes Oula, qu'est-ce que j'ai fait Y'a le non-enchant qui vient clean hein. Pas grave, pas de lui Il vient clean bon, là, je l'ai le dans l'eau, c'est bon Vas-y, vas-y, on le prend à deux Dans l'eau, s'il te plaît, derrière, hop oh, merde. Ok Ok <rire> Non mais gros, j'ai pas compris donc plus là. Ok. Et même lui il me met ses coups, je comprends pas, mec. Allez, viens là, toi. Que <rire> okay, j'ai tué l'autre, mais je cours. Vas-y, toi, t'as le temps. Ils sont les deux sur moi, la garde. On là. Vas-y, on les prend, allez. Il y a Y'a un double vie. Un double vie et un. Y'a le jump boost. Ah oui d'accord Ok mais ils, ils sont... 12, un à 12 Il est vu 12 il est plus Ok 10, 9, 8, 9 Mange, mange, mange, mange On regarde encore, 10 8, 6, 3, 1 4. Non, Ok t'as okay. vu les deux kills hein <rire> J'ai 7 gaffes par contre Ouais hein. euh, euh... je, je n'ai plus, j'en ai 4 hein. oh là, là, mec on s'est fait euh... On a tellement pris cher mais bon c'est sympa en vrai comme euh... Voilà, la vraie vérité sur jungle c'est que C'est nul pour ce genre de fight quoi. De 2000, euh, 2000, 2000, 2000. Quoi Il y a personne dans le coin Il y des gens gros quand même Il y a personne dans le coin à si. On est en train de se fight avec quelqu'un Oh oui <rire> Oui mon gars Ça va Prends l'or, c'est bon ouais. je l'ai Tu vas Ok lui merci pour le kick du coup. T'as clairement pas perdu de vie. Bonne nuit les gens, bonne nuit à tous ceux qui vont se cocher. Bonjour, vous les fight Moi je suis chaud. Moi je suis chaud les gars. Ok, Yo c'est Léo. Salut Léo. Ok la pour l'instant tu l'as, vas-y vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. C'est un ancien pote à moi, Léo Ah ouais Ouais ouais, quand j'ai commencé Youtube il Il était là. Allez salut Léo, vas-y Allez Ah la bonjour. Non par contre, euh... j'ai 13 gappés là hein. Vas-y vas-y vas-y, Ah j'en veux bien si tu veux, j'ai 6 gappes là Là-hô, là-hô, là là, il est passe-t-il Reste vous-même et avoir un bon son, surtout, un bon micro genre Ok bah je crois que la finesse avec les amis... Je vais à droite autres. Salut Salut à tous les amis Oh non, il faut le fond... En le vrai, le on a le les deux la le plus prenable, <rire> on a les deux jump boosts Reste à droite, je reste à gauche C'est quoi ça? <rire> merde, attends. Merde, oh, j'ai oublié de désactiver. Merde, moi aussi j'ai oublié, mec. Putain, oh là là. Tu sais ah que non, je te voyais non. pas et tu tapais? Ah t'as vu, ouais. Attends, le prochain LG viewer. Bah, Swoon ouais. TM, j'aimerais bien. On va se taper. Putain, Oh putain, qu'est-ce qu'il me met? Oh merde! Ah, What? Mais il vient vraiment nous <rire> Genre. Ah ouais. Regarde regarde regarde. Ah et en plus c'est gros Je me fais le, le jaune là, t'es gaffe Il est cagate Vas-y, monte Ouais t'es cagate, t'es cagate Le jaune va mourir Juste ta peau Il est sur moi le okay. rose Sur, sur, sur, sûr, t'es sûr, mange Le jaune est mort, voilà Ok évidemment. Oh non Encore Pas encore Putain mais t'as à l'heure j'aurais dû les clean comme un gros sagon là Ah oui Ok, parce que. J'aurais hein. ah ouais, 61 okay. What? What? Il a il y ah, une a J'ai pris la bite par l'autre hein. Il est chiant que par contre. Bon, s'il a double vie et il plus Merci. Arsou... Bien wesh. Ouais, salut Aldé, grand fan. Il est l'heure du fight final. Face à nous, Gogo, c'est super bel ami. Ils sont plutôt bons et ont certainement de meilleurs pouvoirs que nous. Et notre nombre de golden apple est limité. La victoire semble peu probable. Bon, on va se faire détruire bien. parce qu'on a plus de gaffe. Yes Allez les gars, et voici la vraie vérité sur Jumbus, les gars, c'est ce fight final là qui le résume. Attention, vous êtes prêts ou pas Allez, let's go là C'est vraiment compliqué, gros. Je que ça se complexifie un petit peu là. Il comprend rien. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Tellement terrible. J'ai plus de gap. <rire> Clutch. Moment décisif où un joueur doit réussir une action de justesse. C'est terrible, c'est vraiment le pire pouvoir. Ah, grave triste. Je suis supe l'ami Vas-y, vas-y, viens m'aider Attends, faut que je le l'huile. T'as J'ai zéro gap gros Vite toi vite Oh, j'ai big gap. Vas-y, toi vite Vas-y, Vite, vite Vas-y, vas-y, vas-y, je te vas pas vas-y, vas-y, vas, okay, okay. vas, vas, vas, vas, vas, vas, vas devant Nickel Oh, gros, on a tellement bien joué dans ce fight Oh, oh. <rire> oh merde J'ai plus, j'ai plus de bots Non, non, vas-y, vas-y, vas-y, attends faut pas que ça se là dessus, je sais pas combien il a de gaffe mais ça va être compliqué gros Faut qu'on y aille tous les deux en même temps, parce que moi j'ai plus de gaffe hein. Vas-y Je plus. Vas ruche le, -le, -le. rage oh, oh, plus, vas-y, rage-le, rage-le, rage-le On s'arrête plus, on s'arrête plus 9, 7 5, 4, 2 <rire> <rire> Ça n'a aucun putain de sens gros C'est un accro <rire> <rire> Bon bah voilà la vraie vérité sur jump boost, la vérité ultime sur jump boost, c'est que finalement c'est un très bon pouvoir On a gagné tous les deux avec jump boost c'est <rire> jump boost une victoire Oh merde Quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur Jump Boost Comme quoi, même avec le pire pouvoir, euh, le pire teammate aussi, et peu de Gapple, on peut quand même s'en sortir avec un gros coup de chance. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un j'aime, tout ça, tout ça, mettre un commentaire en dessous, voilà. Et on se retrouve toute la semaine en stream, et la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine à vous, mes chers compatriotes.